Je un stage donc, euh, et je ne savais pas du tout où aller, où me diriger. Quoi. Et un, un copain m'a de, ouais, proposé d'essayer d'aller en mer pour, euh, pour découvrir et voir si ça me plaisait. Euh, J'ai fait un stage de trois jours et euh, donc ça m'a plu. Je suis venu au lycée maritime pour euh, bah, continuer, euh, continuer dans cette branche-là et ensuite découvrir plus en profondeur le métier de la mer. Quoi. Je me dirige vers la pêche. Euh, donc euh, la, pêche, la pêche côtière euh, plus vers la pêche côtière si j'ai si du boulot, sinon j'irai euh, la pêche au large quoi ou, ou s'il y a de la place aussi au, en Afrique euh, pêcher le thon cet été j'embarque sur un de Diane le, le Sirocco quoi. et euh, j'ai déjà travaillé sur ce bateau l'été dernier donc je connais bien l'équipage, je connais bien le patron euh, il ouais. y, euh, y a une bonne entente sur le bateau le salaire à peu près c'est vague parce que c'est suivant la pêche, donc si, si on pêche on va dire, moyennement, sauf aux alentours des 2000-2005. C'est plutôt un bon salaire et ça motive aussi quoi, parce que bah, c'est une bonne récompense pour le travail qu'on fait quand même.